Dans cet exercice, on nous parle d'un ballon qui se dégonfle et on nous donne ici la variation du volume en fonction du temps. Qui dit variation de volume euh, Une variation, ça veut dire qu'ici, on doit penser à une dérivée, d'accord Puisque si on avait eu la fonction du volume en fonction du temps pour trouver la variation de ce volume eh bien, il nous faudra calculer la dérivée donc cette fonction ici qui nous est donnée correspond en fait à la dérivée du volume euh, en fonction du temps ici il faut faire bien attention on nous dit que le volume diminue Et comme on a une diminution ici il faut penser à quelque chose qui diminue euh, avoir une, une variation qui est négative, donc une, une pente négative. Et donc, on doit penser ici à mettre le signe négatif. Donc la fonction V de T, quand on va de V de T à la dérivée, plutôt quand on va de la fonction volume en fonction du temps à la variation du volume en fonction du temps, eh bien, on dérive... Et donc, dans ce sens-là, on doit calculer la primitive de la fonction. Euh, ici, on a une fonction puissance moins 2. Donc, la primitive serait une fonction à la puissance moins 1. Puisque ici, quand on dérive ceci, on a moins 1 fois t plus 1 à la puissance moins 2. Et on veut ici obtenir comme constante moins 5 quarts. On a déjà moins 1. Donc, il suffit de multiplier par 5 quarts ici va être 5 k t plus 1 à la puissance moins 1 plus la constante. Alors cette constante, dans le contexte de cet exercice, on n'a pas besoin de la connaître, puisque on veut connaître la diminution du volume entre la première et la cinquième seconde, c'est-à-dire que l'on doit calculer ici, le volume après 5 secondes et lui soustraire le volume après une seconde si on s'imagine dans le temps après une seconde il y a une certaine quantité donc le ballon il est gros comme ça une seconde et puis l'air s'échappe le temps le s'écoule temps et après 5 secondes on a cette quantité là d'air dans le ballon et donc on calcule le volume après 5 secondes moins le volume après une seconde, ça nous donne euh, bien le volume d'air qui s'est échappé. Donc ici, 5 quarts fois donc, t plus 1, la puissance moins 1, euh, ça nous donne 1 sur, donc, t plus 1, 5, 1 sur 6, et puis ensuite, moins 5 quarts fois sur 1, 2. 1 sur 1 plus 2, 1 plus 1, donc ça fait 2. Et ça doit donc nous donner une variation de moins 5 douzièmes de mètre cube. Ici, le moins indique bien qu'il y a une diminution il y a de l'air qui s'est échappé du ballon.